Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques sur un aventure de maison. Regardez comment il est placé. Je vais vous montrer ça. Ah, on se met du côté du soleil. Ouais, il est juste. Donc il y a du travail, il y a du monde à mon avis. Allez, je vais m'habiller, je vais vous montrer ça. Mais je pense qu'il va y avoir une belle attaque. Allez, à de suite. <musique> Allez, c'est parti pour le combat la petite piscine J'ai envie de plonger dans la petite piscine Allez, on va allumer l'autre GoPro On va allumer l'autre GoPro et on va attaquer Nickel, allez, c'est parti Allez, je vous montre ça Regardez ça. Ah, bon, déjà on repère un petit peu. Il se pose la question qu'est-ce que je fous. Ça en sécurité.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 Donc là c'est pareil, le client va laisser le nez. Il va attendre 15 jours pour la lever Il ne veut pas prendre de risque Et après il va désinfecter l'endroit Vous voyez le mode de pierre Regardez, il y en a certains Regardez, il y en a qui essayent de se suicider Vous avez des frelangues à ça ce petit camp en fait ils sentent qu'ils vont mourir, donc ils préfèrent mourir plus vite, en se piquant avec leur genée. Ah, Allez bon. on va redescendre, on va retourner au pilier. Regardez les dédés, ils m'ont coupé une antenne. Oh mon dieu Je ne sais pas si on le voit dans la vidéo, mais ils m'ont coupé une antenne. Les frelons, ils m'ont coupé une antenne. C'est pas un truc de fou. Allez, je plie tout ça et je vous reprends. Bon voilà, c'est terminé. Petite tâche. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Une petite mini de frelons un dimanche soir à 19h voilà il n'y a pas de répit ils m'ont coupé mes antennes franchement allez je vous dis à très bientôt les détés